Bonjour, si vous êtes dans une quête de spiritualité ou de non-violence, vous vous êtes certainement déjà confronté à la violence qui est en vous. Cette violence n'est pas nous. Cette violence n'est pas à nous. Mais elle est en nous. Elle a été placée là par l'éducation, par les normes de l'époque où, où on est né, où on a vécu notre paysage de formation, en somme. Cette violence est un empêchement à toute évolution humaine, à toute évolution positive. Elle nous tire vers le bas. Ce n'est pas facile de s'en débarrasser, car quand elle surgit, elle prend le contrôle de nos pensées, de nos émotions et de nos actes. Je vais vous donner une technique qui fonctionne pour moi. Voilà, c'est une petite pratique de 5 ou 10 minutes seulement. Que je fais au moins une ou deux fois par semaine mais souvent plus en fait et puis là par exemple en ce moment c'est tous les jours pour la partager avec vous je vais faire mieux que vous l'expliquer je vais vous inviter à le faire là maintenant avec moi bien alors pour commencer je ferme les yeux pour mieux me concentrer je me détends je constate qu'il y a en moi euh, plein de pensées, plein d'émotions. Bon, je sais que plus tard, elles reviendront toutes seules, il n'y a pas de problème. <rire> pour l'instant, j'ai besoin d'être présent à ce que je fais. Alors, je les relâche, voilà, je les laisse disparaître. Bon. Maintenant, je vais penser à quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Quelqu'un que j'aime très fort. Mon couple, une personne de ma famille un ami très proche, il faut juste que ce soit un être cher, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Je pense à cette personne, et comme tout le monde, cette personne rencontre en ce moment des difficultés dans sa vie, peut-être sur le plan affectif, peut-être des problèmes de santé, peut-être des difficultés dans ses relations, ou autre chose. Je pense à une difficulté qu'elle rencontre. Ensuite, face à cette difficulté, je vais me demander de quoi cette personne a réellement besoin. Qu'est-ce qui serait bon pour elle dans sa situation Je dis bien qu'est-ce qui serait bon pour elle Ça ne correspond pas forcément à ce que j'aimerais pour moi, hein, par exemple. Euh, si une personne que j'aime doit partir pour continuer son chemin ailleurs il se peut que je souhaite la garder à mes côtés parce que la séparation bah, me serait douloureuse hum non, c'est pas de ça dont je parle parce que si elle devait être malheureuse en restant ici bah, il vaut mieux qu'elle parte donc je parle bien de ce qui est bon pour elle alors voilà, je pense intensément à cette personne, cette personne que j'aime. Je l'imagine à côté de moi, jusqu'à sentir sa présence, jusqu'à me sentir en contact avec elle. Puis je vais prendre quelques instants pour penser à cette difficulté qu'elle traverse. Voilà, maintenant j'aimerais faire sentir mes meilleurs souhaits à cette personne. Je vais visualiser ce qui peut lui arriver de meilleur, pour elle. Une vague de soulagement et de bien-être doit lui parvenir. Je prends quelques instants pour préciser en moi cette image, cette situation de bien-être que je lui souhaite. Et pour terminer, je propose à ceux qui le désirent de sentir la présence de ces êtres très chers qui ne sont pas ici, dans notre monde, mais qui sont reliés à nous, dans l'expérience de l'amour, de la paix et de la joie chaleureuse. Voilà, cela a été bon pour nos êtres chers, réconfortant pour nous-mêmes et inspirateur pour nos vies. Vous allez me demander comment cette demande peut-elle me permettre de devenir non-violent, de résister à cette violence qui est en moi Je ne peux pas vous dire comment ça marche, mais voilà, je vous dire que moi, ça m'a fait cet effet-là hein, et je vous invite à essayer de le faire régulièrement, très régulièrement, et vous verrez. Voilà. <rire> Apprenons à résister à la violence qui est à l'extérieur de nous et aussi à la violence qui est à l'intérieur de nous. Soyez heureux.